C'est vrai que les élections TPE nous ont mis pour la troisième fois première organisation syndicale, même si une baisse importante du taux de, de participation. Mais Churettin, après un premier scrutin en, en 2012, suivi de 2016, et là reporté à deux reprises pour être sur 2021. On a confirmé ce premier, cette première place. Euh, dans un monde du travail, on est très très plus implanté syndicalement, ce qui veut dire qu'auprès des 5 millions de salariés qui sont inscrits dans les TPE, on, on, la CGT représente quelque chose. D'ailleurs je ferai un parallèle avec les élections prud'homales, les dernières élections prud'homales de 2008, euh, la CGT a toujours été première dans les élections prud'homales, et ces dernières élections prud'homales de, de, de, de cette année-là, ont mis la CGT en tête avec 33% des voix, donc plus d'un tiers de représentation des salariés. Ce qui montre bien qu'en règle générale, la CGT a plutôt une, une image qui colle au monde du travail d'aujourd'hui, même si la CGT, faut qu'elle évolue. Les résultats de la semaine dernière annoncés par la Direction Générale du Travail avec une baisse importante de la CGT, on a déjà identifié hein, les, depuis déjà quelques temps, notamment, euh, euh, pourquoi la CGT baisse. Parce qu'elle est beaucoup moins implantée que d'autres organisations syndicales qui font baisser la représentativité de la, C, de la CGT. Donc il faut qu'on ait un vrai plan de travail euh, au niveau de la CGT pour toucher l'ensemble du monde du travail qui représente de mémoire plus de 20 millions de salariés dans ce pays. Alors, il y a plusieurs facteurs. Euh, déjà, les élections ont été reportées à deux reprises. Elles devaient avoir lieu normalement fin 2020. Euh, ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, c'est les salariés qui sont amenés à, à voter, pour ce scrutin-là qui ont été amenés à voter, euh, c'était ceux qui étaient inscrits dans les TPE au 31 décembre 2019. Donc, Ce qui veut dire il s'est passé presque un an et demi avant que les salariés s'expriment notamment sur, sur, sur leur représentation euh, du, du, du, monde, du monde syndical. Ça, c'est la première, première des choses. Deuxième des choses, c'est un manque d'implication du gouvernement en termes de communication. Euh, ils ont communiqué très, très tardivement sur l'importance de ces élections des, TP, des salariés des TPE, parce que quand on, quand on parle de 5 millions de salariés, ça représente quand même quelque chose d'important. D'autant plus que c'est 500 000 salariés de plus qui sont inscrits dans les TPE depuis 2012. Donc un, un salariat qui évolue de façon très importante. Euh, et puis un autre phénomène, effectivement, la, la crise sanitaire, qui a fait que beaucoup de métiers, notamment pensé, je pense à la restauration, les hôtels, Beaucoup de salariés ont été en temps partiel, donc on n'a pas pu rentrer en contact directement auprès de ce salarié-là pour les amener à voter, à voter CGT. Et puis on a constaté aussi dans certaines professions, le matériel n'est pas arrivé chez les électeurs. Donc toutes ces difficultés-là ont amené une baisse importante notamment de, de la participation des salariés TPE pour cette, ce scrutin qui est extrêmement important. Quand on agrège notamment les résultats de toutes les élections des plus de 11, les chambres d'agriculture et puis les TPE, euh, et la mise en place des CSEF, effectivement les, les salariés euh, euh, considèrent probablement que la représentation d'aujourd'hui n'est pas forcément en adéquation avec ce qui était avant. Avant il y avait des délégués du personnel, des comités d'entreprise, des CHSCT. Aujourd'hui tout ça est et agglomérés euh, et regroupés, plus perdivement regroupés, notamment dans les CSE, avec euh, voilà, des, des pouvoirs qui sont moins importants pour les représentants euh, des salariés. Effectivement, ça a des incidences. D'ailleurs, on est en train de regarder au niveau de la Confédération aussi la baisse de participation dans ces entreprises-là en termes. Euh, voilà, est-ce qu'il y avait une, une, un taux de participation qui était plutôt élevé par le passé, aujourd'hui, on se rend compte que la baisse, euh, fait, la baisse des salariés à voter dans leur propre entreprise est aussi, aussi assez importante. Et aussi, le vote électronique n'aide pas, notamment, à faire voter les salariés. Le vote physique est beaucoup plus euh, attractif et beaucoup plus important pour le, pour le monde du travail. Alors ça, c'est une belle petite surprise pour la CGT, puisque effectivement, dans les deuxième et troisième collages, on a beaucoup de difficultés à, à être à représentés. Être Je pense à la démonstration du travail que fait la Confédération avec son union générale des ingénieurs, cadres et techniciens, ce qu'on appelle l'UGICT, qui, qui fait un travail aussi important avec la Confédération, parce qu'elle est rattachée à la Confédération, qui amène probablement à cette progression de, de la CGT dans... Dans ce corps euh, électoral, ce n'est pas une grosse pro progression, mais c'est une progression qu'on a, qu a intérêt de regarder de près au regard du travail qu'on a pu mener notamment auprès de, de ce salariat-là, du deuxième et troisième collège. Alors, on a tenu une première réunion là, le 20 mai, euh, suite aux élections, euh, avec un groupe de travail euh, élargi, euh, groupe de travail confédéral TPE, avec des représentants de nos comités régionaux, des fédérations concernées, euh, de l'UGICT, euh, de la vie syndicale. Euh, on a commencé à faire ce premier débrief qui nous pousse déjà un plan de travail précis, parce que euh, malgré tout, même s'il y a une baisse de participation dans les élections TPE, par exemple, si je prends la fédération de la construction, pendant cette campagne, la Fédération a reçu plus de 80 demandes d'adhésion de salariés des TPE, c'est vrai aussi pour l'agroalimentaire, ce qui montre qu'il y a eu un, un vrai travail de proximité de la part des fédérations s'adressant directement à leur secteur professionnel, mais aussi un travail avec la Confédération, brossant l'ensemble des, pré des, des prérogatives revendicatives des salariés, les questions d'emploi, de salaire, d'égalité entre les femmes et les hommes, les problèmes de, de sexisme au, au travail, qui ont contribué notamment à, à, à ce résultat, et on est en train de continuer à travailler pour avoir rapidement un une communication auprès de ce monde du, du travail, parce qu'on ne va pas attendre 4 ans pour retourner les voir, c'est qu'on va continuer à les voir durant les 4 ans de mandat, en lien avec nos mandatés dans les commissions paritaires, mais surtout en lien avec nos syndicats, nos unions locales, nos unions départementales et les fédérations. Nous, à la CGT, il faut qu'on s'adapte hein. par rapport au salariat d'aujourd'hui. Euh, il a complètement euh, explosé, ce salariat. D'ailleurs, les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, euh, près de 500 000 salariés de plus de TPE en moins de 10 ans, euh, ce qui montre une vraie évolution du salariat euh, d'aujourd'hui. La CGT, il faut qu'elle soit à capacité d'accueillir ce, ce monde du travail. Euh, D'ailleurs, nos résolutions de différents congrès, euh, nous demande, d'ailleurs ce sont des documents validés par les syndicats dû, mandater, qui ont dûment mandaté notamment leurs délégués au, au Congrès, euh, d'avoir des expériences de construction de syndicats euh, multipro, on le fait depuis un certain temps, mais inter sur une zone industrielle, une zone artisanale de différents secteurs, mais qui permettent surtout de de, de s'organiser, d'organiser un syndicat CGT pour vrai, véritablement qu'on qu puisse, qu puisse prendre en compte notamment leurs revendications et surtout qu'ils prennent leur place dans, leur CGT, dans la CGT qui doit être leur CGT. Donc on y travaille de façon très très sérieuse et ce sont des objectifs importants pour la Confédération pour accueillir de façon pérenne notamment ce salariat d'aujourd'hui qui fera le monde aussi de demain. On a lancé l'idée d'une coopérative des livreurs à vélo parce que il y a des, en plus, il y a des jugements qui nous sont favorables, puisque ce sont des salariés comme les autres, hein, euh, sachant que les plateformes numériques considèrent qu'ils voilà, sont, ils sont, qu sont autonomes, ce qui est entièrement faux. Hein. Quand on est attaché à son portable presque 24 heures sur 24 pour attendre les commandes, on est automatiquement sous la subordination de, de quelqu'un. Euh, pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Euh, toujours est-il, c'est que cette construction des syndicats, via une coopérative des livreurs à vélo, est aussi une façon de, de s'ouvrir au monde du travail d'aujourd'hui et d'avoir la capacité aujourd'hui d'une CGT qui soit ouverte et qui soit en capacité de construire des syndicats à, à l'image du salariat d'aujourd'hui. Je trouve que c'est une expérience qui est extrêmement intéressante qui peut nous permettre d'avoir d'autres expériences qui nous permettront d'avoir une CGT partout, qui puisse accueillir toutes et tous, parce que la CGT elle accueille l'ensemble du monde du travail d'aujourd'hui, qu'on soit un ou dix mille salariés dans un groupe, dans un grand groupe, serait-il la CGT, elle doit représenter l'ensemble du monde du travail.